Les éditions Saïla est une maison d'édition de bande dessinée que j'ai créée il y a 14 ans, qui est spécialisée dans l'édition de romans graphiques, de bande dessinée d'auteurs étrangers. C'est la spécificité de la maison d'édition. Et donc, nous publions chaque année une douzaine d'ouvrages. Et on a, depuis la création d'édition, publié 145 titres à peu près, d'auteurs en provenance de 22 pays différents. Dans le cadre de l'appel à traduction, on a présenté un projet sur deux ans euh, d'édition de, euh, de, et de publication de romans graphiques européens, euh, une demi-douzaine en fait, de romans graphiques européens en provenance de plusieurs pays, Espagne, Suède, euh, Finlande, euh, Slovénie. Et donc l'idée, ça a été de présenter ces, ces projets d'auteurs et d'autrices européens euh, déjà publiés dans leur propre pays euh, pour en faire l'adaptation, la traduction et la distribution en langue française euh, via notre réseau. Ce qui a été vraiment très intéressant pour nous dans ce, dans ce dossier c'est ce que, ce que ça va nous permettre de faire un énorme effort de communication sur ces livres-là qu'on qu va publier et d'organiser tout un tas d'opérations qu'on n'aurait pas organisées sinon, notamment en faisant venir les auteurs, les traducteurs et les traductrices des livres aussi, c'est-à-dire que développer le savoir-faire des traducteurs et traductrices avec lesquels on travaille sur le roman graphique, de, faire, de créer des connexions entre les auteurs et les, les éditeurs étrangers, les traducteurs étrangers, Puisqu'à l'occasion du Festival d'Angoulême, on va organiser toute une série de rencontres internationales et de promotion euh, du package des six romans graphiques européens qui ont bénéficié de l'aide Creative Europe. Donc, tout un tas comme ça de, de choses qu'on n'aurait pas fait spontanément et qui permettent de nous, d'une part, structurer notre, notre activité et puis d'élaborer de, des, des projets des. Des, des aspects qu'on n'aurait pas forcément pu approcher euh, sans l'aide de Creative Europe. Le premier qu'on a publié dans le cadre de, du projet, c'est celui-ci, au plus près euh, d'une euh, autrice, dessinatrice euh, suédoise, Anneli Furmark, et d'une euh, scénariste euh, norvégienne, Monika Steinholm, qui ont fait un très très beau roman graphique sur l'histoire de deux jeunes Norvégiens qui tombent amoureux l'un de l'autre euh, à, à la 18-19 ans. Et le deuxième roman graphique, qui est lui espagnol, s'appelle Proche rencontre de Annabel Colasso. Euh, qui est une fiction euh, un peu paranormale euh, sur les histoires d'un peu ésotérisme, comme un épisode de X-Files en fait, mais euh, en bande dessinée. Une jeune autrice euh, qui avait eu le prix de la, de la révélation du Festival de Barcelone euh, l'année où il a été publié en, en Espagne.